à tous ces types. Aïe, je suis en compagnie de types WMP. Salut les gens Qui est sur l'autre écran L'écran voilà, est un non, peu séparé. Il faut que je vous allez vite <rire> comprendre pourquoi. Voilà, vidéo assez spéciale. Vous voyez tout de suite l'organisation de l'écran qui est un peu chelou. Ouais, il y a encore des gens qui vont se qui rajouter. Fait. On est sur Keep Talking and Nobody Explodes. Oui, je suis bilingue. <rire> je vais te expliquer le jeu. Écoute. Alors c'est un jeu euh, sur lequel je vais faire une vidéo depuis, depuis très longtemps. Mm. Parce que est juste super sympa à, à plusieurs et on voulait la faire avec Physio mais il n'est pas là du coup on fera la prochaine avec Physio sûrement. Et donc alors, on est tous les deux séparés et il y en a un qui a une bombe entre les mains enfin entre guillemets et l'autre a le manuel pour la désamorcer et donc ah. on va devoir se transmettre des informations sans regarder l'écran de l'autre j'ai pas le droit de regarder la bombe, il a pas le droit de regarder le manuel et après oui. on inversera et donc il doit me donner les infos de ce qu'il y a sur la bombe et à l'aide du manuel qui est là <rire> merde <rire> et qu'on vous mettra euh, côté, euh... sur l'écran ouais, quand il y aura besoin je vais devoir lui donner les infos et lui dire ce qu'il doit faire. Alors sachant que le manuel est tout en anglais <rire> et <rire> est, fait, est fait pour être à peu près euh, complexe. C'est bien chiant. Donc c'est bien, ouais, bien fait pour être galère. Moi après je connais déjà le jeu, j'ai déjà fait beaucoup de niveaux. Lui il découvre complètement le jeu. Et donc c'est ça qui va être mort. C'est <rire> marrant les gars. Ok vas-y on est parti. On ça. Ok là, je suis parti, écoute. On va vous faire une, une, une vidéo un petit peu.. Non c'est pas ça, c'est pas ça. Que tu veux une vidéo un peu best-of, un peu coupée, hein, histoire de ne pas faire un truc trop long. chez que là oh Ouais, on va faire la deux points hein. Ok, t'es chaud Allez. Vas-y, c'est parti. 5 minutes, 3 modules. Easy. Allez, allez, Et 3 si vies Ça, ça, trois trop vis. Vis. ça. Okay. Je ne regarde plus ton écran. Ça marche. Alors, je vais te dire tout ce que je vois. Oui. Ça s'allume. Alors, je vois une bombe. Merci. <rire> à part ça. Avec la a 5 minutes. <rire> du coup, alors il euh, y a des fils, il y a un blanc, deux bleus. Attends, attends, attends. Il y en a combien Alors, il euh, y a un y a trois fils en tout, il y a un blanc et deux bleus. Donc il n'y a pas de rouge Il a pas de rouge. Tu ça. coupes le deuxième. Le deuxième C'est bon Oui c'était bon. Ok, un autre maintenant Il y a un module avec quatre couleurs. Oh putain, c'est quoi qui clignote C'est le bleu qui clignote. Bleu qui... Euh, rouge, tu dois trouver le serial number de la bombe. Le serial number de la bombe alors attends. Je il je... doit être sur ma côté. Ouais, Est-ce que dedans il y a une voyelle euh, K, U, J, I, 1, C, 5, donc il ouais, y a des voyelles. Ah, voyelle. I, O, U, Y, donc oui il y a une voyelle, il y a un I. Euh, non, c'est un 1, non, non, il n'y a pas de voyelle, j'ai rien dit. Il n'y a vraiment pas de voyelle Non, il n'y a pas de voyelle. Ok, et c'est quoi qui clignote C'est le bleu. Appuie sur le jaune. Ouais. Ok, maintenant ça va encore clignoter, tu aimes bien ce qu'il y a le bleu jaune. Jaune. <rire> et rouge Jaune, rouge... C'est bon ça Ouais, ça a l'air. Ça va recommencer. Bleu, jaune, bleu... Jaune... Rouge... Jaune... C'est bon Ouais, je crois... Ok, ok. Encore un Bleu, jaune, bleu, rouge. Bleu, jaune, bleu, rouge. Jaune, rouge, jaune, bleu. C'est bon, c'est ah, bon Ok, nice. Ensuite ouais, Ça, c'est bon. Et ensuite dans le cas Il reste reste euh, y a un gros bouton avec marqué Abort. Euh, alors... Euh... Est-ce que je clique dessus Est-ce qu'il est bleu Non, il est jaune. Il <rire> n'y a pas d'étonnement, c'est tu veux dire, il est white. comprendre. Il est quelle couleur, tu m'as dit Jaune Avec marqué Abort dessus. Est-ce que... Il y a combien de batteries sur la bombe ah, Attends, je vais regarder ça. Il y a un système d'allumage en haut. Des... Il des... oui. y, y a une batterie juste en bas. T'es sûr Il peut y en avoir de part. Hein. Non, il y a une batterie en bas. Une ouais. seule batterie Ouais. Ok. <rire> ok. Tu laisses appuyer, tu me dis la couleur qui est à côté. Ok, j'appuie. Je reste appuyé. Rouge. Quand il y a un 1 dans le compteur, tu relâches. Ok. 37, 36, 35, 34. 33, ah 32, 31, c'est bon. Ah oh, magnifique, bravo. Mes félicitations, bravo, bravo monsieur. Mes félicitations. On se serre la main, bravo. Ça tombe. bravo Je suis fier. On a sauvé le pays, <rire> c'était très on beau. Fait. Ok, on a fait la première bombe. Tu vois un peu à quoi ça ressemble Ah c'est pas simple. Et là, voilà, là encore c'est, là c'est de la merde. Hein. Là c'est ouais, vraiment de la merde. Hein. J'imagine. Ouais. Alors on a un module avec un digicode et un. C'est quoi bon, un digicode ah, C'est à dire il y a un, deux, trois, quatre en bas. Et il y a un écran vert. Oh putain, non, on fait ça en dernier, mec. On fait ça en dernier C'est le truc du jeu. ok, on a quatre touches avec des symboles grecs, je crois. Il y a genre Oméga, il y a Ok, alors tu me donnes les quatre symboles Alors, il y en a un, c'est un H avec une barre qui se barre en couille. Une barre qui se barre Ouais, c'est marrant. Genre. Oui, je vois, vers le H Un peu comme un N en fait, mais. Une CD Oui, une CD. Ok, ensuite Ensuite, t'as. Putain, comment est-ce qu'on écrit ça On un 9 à l'envers. Une espèce de G, de 6, plus un 6, ouais. Un 6, c'est assez con Un 6 avec la barre du haut qui se barre beaucoup, oui. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, d'accord. T'as un oméga ensuite. regarde euh, le, le, es c'est un haut oui, le avec les barres qui partent en dessous. Et euh, t'as genre une espèce de trait avec deux traits. Euh, un Trident Non, pas un Trident, pas un Trident. Un, un, un égal barré what, Un égal barré, ouais, de côté. Parce que ton N, avec la CD, il y a un truc au-dessus, une courbe. Oui, il y, y a une espèce de... Ok, t'appuies sur le 6. Le 6. Ensuite, le égal barré. Euh, ouais Ensuite le N ouais. Et le Omega C'est bon Nice Ensuite on a une espèce de map avec des quelques points verts entourés et un triangle rouge qui tourne. Oh putain c'est le labyrinthe bon c'est trop chaud et je crois... oui. ouais, il y a des flashs, il y a des flèches pour diriger Je sais plus comment ça marche Alors attends Qu'est-ce que je te dise dis dis-moi tout Qu'est-ce qu'il y a Là bon il nous reste une minute trente mec Alors Attends, il y a un triangle et deux... Un triangle rouge, deux points verts entourés, dont un avec un carré jaune, un carré blanc au milieu. Je sais pas, ça peut être bon. Ok, tu me donnes la position des deux points blancs. Alors, les... c'est pour... ouais. Par rapport à ligne, colonne. Des... Alors, colonne de droite, il y en a un troisième. Tout à droite Tout à droite, sur la colonne de tout à droite, il y en a un troisième en partant du bas. Oui. Et, et l'autre, il est et... deux cases à gauche Deux cases à gauche, ouais, exactement. Ok. Elles sont où tes lumières euh, La lumière à l'intérieur, euh, juste dans celle de droite comment ça? Comment ça elle est où? par ligne colonne elle est où? de quoi? par rapport aux lignes aux colonnes elle lignes, est où? T t es, calme toi, ta, <rire> ta lumière ta lumière ta lumière tu vas mourir! mais non mais le truc rouge il est en, il est euh, en bas à gauche tout en bas à gauche? non trois cases trois cases depuis en bas à gauche sur la ça veut dire quoi, ça sur la ligne du bas trois trois colonnes ligne du bas en partant de la gauche ouais et elle est où la lumière? la lumière elle est allumée dans le dans le cercle vert tout à droite ok bas bas bas bas gauche Gauche, oh o, o. O, o, o, gauche, gauche, ba, ba, ba, ba, ba, ba. gauche, gauche, c'est bon. Vite, vite, le digicote, le digicote. Il y a un 4 qui est affiché, il y a 3, 4, 2, 1 dans l'ordre. Un euh, 4 qui est affiché. Un 4 qui est affiché Oui. La 4 oui. position, le bouton en quatrième position. Euh, 1. Essaye de le retenir. Ok, 1. Ensuite, il écrit quoi Il y a 2, 3, 4, 1, et a un 2 affiché. Il y a La même position que au niveau précédent. Ah, je rentre il a pas le temps. <rire> non, fais pas s'exploser. Ah. <rire> on a tué 100 000 personnes pas... Oh mec on est tombé sur le truc les plus durs du jeu quoi. Ah ouais. Oh putain c'est trop dur ça Le labyrinthe comme on a carré fait Le labyrinthe tu vois encore ça va mais je me souvenais plus comment ça marchait okay. Et le, le truc des numéros c'est le pire du jeu mec Faut avoir une mémoire de malade mental Vas-y ouais, on retente, les... on retente. Bon, Maintenant on a les, les petits mots là T'as tu sais, 6 mots et t'as une lettre en haut Genre you are watcher you next you, are tu des petits mots comme ça 6. des petits mots des petits mots oui exactement et t'as une lettre en haut oui, un mot plutôt tu veux dire enfin, t'as t'as des mots t'as des, des, des je sais pas des bouts de phrases t'as des mots oui, hold on you you are read led ouais c'est ça il y a des trucs comme okay, ça ok ok euh, dis-moi ce qui est écrit en haut y a un C quoi un ah c oui mais d'habitude c'est des mots il a écrit quoi tout en haut à droite what ok est-ce que t'as un U -h -h -h dans les autres? Non. Est-ce que t'as un Watt? Bah forcément oui j'ai un Watt. Mais bah, clique dessus. C'est pas ça. Merde. Qu'est-ce que c'est? Celui en haut c'est Der. They are contracté. Tout en haut? Oui le mot en haut ouais c'est Der are. Avec apostrophe. Ouais. T'as écrit quoi Amostrophe. tout en bas à gauche? Euh, Watt. Encore? Ouais. T'as. T'es sûr que c'est Watt? Ah mais il y a un point d'interrogation Non il n'y en a pas là Mais avant il y en avait un Oui Ah c'est pour ça U H H H, -h. Il n'y a pas What Il y a Vas-y clique dessus C'est ça oh, Le mot c'est Le mot c'est uh, Read Je sais pas ce que ça veut dire R2ED R2ED euh, tout en bas à gauche Tout en bas à gauche ouais, right Et Il y a ce qui écrit yes euh, non Nothing Oui C'est ça Vite non, c'est vachant, c'est vachant, c'est vachant. En haut il y a marqué, en haut il a marqué rien du tout, et en bas c'est un U. Comment ça Y'a y a pas de mot en haut. Y'a rien Non. Tout en bas à gauche. C'est un U. 7 secondes U-U-U-H, espace H, H-U-H. H. Non, y'a pas Chu. Sure. Voilà J'appuie sur le aide <rire> <tonnerre. rire> Il a un bouton de tonnets, j'appuie <rire> Oh putain, on <mais> un PLS <rire> Putain, vous va plus vite Oh mec, c'est dur Ouais, je pensais pas Putain, oh, c'est accéléré. 3 minutes, c'est tendu hein. Ouais, 3 minutes, c'est chaud Ok on essaie de se le faire plus vite, on accélère Ok de ok on essaie d'augmenter le faire le Celui-là on le gagne. Vas-y, celui-là on le fait, celui-là on le fait. Pour vous le fait. Le P à l'envers. Le paragraphe, ouais. le 3 à <rire> et l'étoile. C'est ça. Il okay. y a deux labyrinthes Au feu Vas-y on peut le, ver, on peut <rire> le faire, on peut le faire en bout. Premier labyrinthe, premier labyrinthe, d'accord Ok, dans la position des trucs des trucs. Des trucs verts. Bas, bas, gauche. Gauche. Bas. Gauche. Gauche. Mais il est autour de Mais il est juste en bas à droite En bas à droite C'est pas ça Bas Droite, c'est rouge. Qu'est-ce qu'il y a Bas droite. T'es où T'es où Je suis juste à côté, juste à la case de gauche du triangle. Mais quelle ligne, quelle colonne Mais je suis à la troisième colonne. Et il reste 5 secondes. Bas droite, haut. Oh, j'ai réussi. Oh ah Oh We are the champions. Oh, <rire> <Mais rire> mec, on a tellement galéré à celui-là. <rire> Pour moi, le triangle on était tout à gauche. C'est mal compris A je... oh, la merde. fois j'ai fait YOLO <rire> J'ai tenté à côté YOLO Comment t'as réussi T'as traversé un mur T'as cassé le mur Time remaining deux secondes. Oh. Best time <rire> Record du monde <rire> Dernier niveau 1 Le même numéro que dans le, le niveau 1 le même numéro que dans le niveau 1, c'était un 2. C'était un c 2 ça. Oh, on est trop est chaud fou. On a un site digicode. Il y a plus lumière. Fuck. Du coup, c'est pas grave, je peux voir. Il y a quoi Il y a un compte. truc, un espèce de, de truc vert énorme avec des lettres et genre je peux appuyer sur les touches pour faire varier les lettres. En haut et en bas. Oh putain, c'est le mot de passe. C'est ouais, c'est moi, ça de passe Comment ça marche ça Et t'as un bouton submit en bas. Je vais décrire bon. la bombe, non, euh, non, ce qu'elle cherche. Ok, je vais trouver. Ok. Oh, je sais plus comment ça marche. Ah si, c'est quoi Donne-moi la première lettre. Un O. Change A. Un N Ouais c'est pas mal La deuxième c'est quoi Un Z Change la Un P Non change Un K Change Un U Change Un T Vas-y change la première Un F je fasse pas comme y a pas mal La deuxième change Un D Non change Un Z Change Un P Change ah déjà fait le tour Un U T'as pas un O ou un I Non j'ai aucun Nick Saras, rechange la première j'ai un I Change oh, J'ai pas mal de voyelles là-dessus I, U, O Sur le 1 Part sur le O, tant pis sur le O Quoi qu'est-ce que tu ça... non euh, change encore le O T'as quoi d'autre en première N, F, I, U, E O Il reste deux minutes Oh putain, y'a rien Ah c'est pour le E Le, le E Est-ce que... T'as Est que... quoi en deuxième lettre Un P, un K, un U, un T, D Attends, moins vite, moins vite Un P Un P K-U-T-D-Z. Ouais. P-K-U-T-D-Z. C'est trop chaud, mais je vois rien. Ah, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Putain, dis-moi ce que t'avais en première un lettre. E, un O, un N, un F, un I, un U, E. Ah si, remets le O et mets un T en deuxième. Ok, Botarik En troisième, est-ce que t'as un H Euh, on va regarder. Oui. En quatrième, est-ce que t'as un E Dis-moi oui. Oui. Et t'as un R en dernier other. Ouais. C'est ça. Oh yes. On a fini Tiens, Ah bon. Oh putain, magnifique. Beaucoup trop chaud. Oh là là, je t'avoue que le mot de passe, putain. Ah, la galère là-dessus. Ouais, il est chaud le mot de passe. Ouais, le P. On avait le pire quoi, on avait le Other. <rire> oh là là. C'était chaud. Ça, on a, on a déjà fait pas mal de modes. Le style. Beaucoup trop chaud. T'as mis le niveau suivant Ouais, c'était le 3 là. On part en 3.2 du mais, coup Mais 3.3 On se donne comme ça On dit tente comme ça Vas-y 4 Vas modules 3 strikes 5 minutes Oh putain c'est chaud Allez Je te dis tout On a une bombe. Dans une salle Merci La portée bleue Attention Le porté Allez, bleu, oh. les On a un un, un un Hertz mètre Je sais pas comment ça s'appelle <rire> C'est la machine à mesurer les Hertz Avec une petite lumière jaune qui est finie à en haut Oh Tara c'est du Morse Oh putain Putain c'est du morceau. <rire> ok t'as une, oui, une lampe qui clignote. Quand la lampe reste éteinte longtemps avant de redémarrer, c'est-à-dire que le message commence. Ok D'accord, d'accord. Il faut que tu interprètes le message. Donc point c'est elle reste allumée pas longtemps. Et trait c'est longtemps. Bah, oui, et donc elle met une petite pause entre chaque truc. Je crois que je dis bon. Et elle met une, une pause plus longue entre chaque lettre. Donc essaye de me décrire. Essaye de repérer le départ et tu me dis. Okay. Je pense que c'est le débat. Non, c'est pas le débat. C'est pas si long. Terrible. Tu vas pas Oh putain, c'est tellement dur, mec. Ok, je crois que j'ai compris comment ça marchait. Ok, tu me dis ça. Commence par un 1. Un... Enfin, genre ça. Tu ça me dis juste me... point, trait long. Alors, Très, point, point, point point, point, point, très. Ouais, mais il y avait une pause entre les deux, non Oui, mais. Il y a tu, un... tu me dis quand il y a changement de lettre Ok, ok. Oh putain, il y a tellement de trucs. Vas-y. Point, très, point, point, point. Changement. C'est le premier, ça Ouais, d'accord. Donc là, on, on a quatre mots possibles à peu près. Très, point, point, point. Ok, d'accord. J'ai de retrouver quand c'est. Très point point point, changement de lettre l'être. Très point point. Oula. Très point point attends, attends, je regarde quand même une deuxième fois pour ça. C'est pas possible. Je regarde quand même une deuxième fois. Soit trois traits, soit. Point trait, point. C'est chaud. C'est trois traits, je crois. C'est trois traits, ouais. Trois traits. La Le deuxième lettre. Putain, mais ça peut être deux trucs. Il me faut la troisième. Faut la troisième. Okay. Très, très, très. très point point point. Très point point très plutôt. Oui, peut-être c'est ça. C'est aussi, ouais, c'est C'est ça? 3. 3. ça oh là là là vas-y vite vite vite vite on enchaîne on enchaîne la seule... euh... Vous voyez que j'ai un deuxième c'est un A non pas d'échange E E A vas-y on va essaye t'as quoi e, en deuxième lettre A oh, oh, j'ai un A j'ai un N t'as un V euh, non change la première on n'a pas le temps il y en a c'est à... attends je sais U de... X N D S essaye un S S S ouais en deuxième t'as quoi Un A c'est la seule consonne que j'ai non mais pas de... Quoi d'autre ah, Un X, un X, un J, il y a plus de temps. Je random et j'ai sur OK. Ok, Ça a <rire> Putain, je vois pas ce que c'était. Je sais pas. On sera jamais. Putain, c'est chaud. C'est vraiment chaud, hein. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Putain, on était pas loin en plus. Ouais, dommage. Vas-y, on le retente. On en retente, on retente. Euh, Oui, il y a deux E. Euh. D'accord. Putain, juste... non, Putain mais... je j'ai juste... Putain, je l'entends d'ici. <rire> c'est quoi qui clignote C'est le rouge. Appuie sur le bleu, ça va marcher. Rouge bleu. Bleu rouge. J'ai envie de te dire. Rouge bleu rouge. Bleu rouge bleu. Bleu rouge bleu, ouais. Ça, ça m'embrouille, c'est bon, fini. C'est fini On a fait on a fait. Oh, il était nul celui-là. Enfin, on a genre des fils, mais pas normal. Genre, on a pas un, normal, deux, trois déjà... à côté. Vas-y, 1, 2, 3 d'un côté et oh putain, c'est la merde ça oh Et le 2 est relié au A. <rire> c'est tout C'est tout. Il est de quelle couleur Bleu. C'est le truc où je galère le plus. J'avais compris comment ça marchait. Le 2 est relié au A, il est bleu Ouais. Oh Est-ce que je coupe je... le fil Est-ce qu'il y a ah, attends, des flèches attends. en haut en bas pour euh, je sais pas quoi Qu'est-ce qu qu'il faut Attends, il est bleu il bleu ouais. il est relié au A il est du relais du 2 au A euh, passe va en bas il va en bas c'est bon ça ferme oui oh, c'est bon ça c'est OK cool maintenant j'ai peut-être compris 4 5 6 à gauche et ABC à droite il y a un fil bleu qui est relié du 4 en haut au C en bas attends redis-moi un fil bleu du... un fil bleu qui relie du 4 au C d'accord il y a un fil noir qui est relié du 6 au C j'aurais les deux fils en valeur du 6 donc noir du 6 au C et le 4 est relié au C. Coupe le noir. C'est bon. Parce que je suis raciste et ensuite... Bah je sais pas t'as quoi ensuite. ensuite. Tu descends que... Tu descends Ah je descends toujours Non, non il est pas d'accord pour descendre. Oh fuck Il t'a mis un truc rouge Ouais il y a un strike. Après, le Attends, retiens-moi coup... le bleu. Il le a bleu quoi Le bleu bah, est relié bah, du Bah tu coupes forcément du coup. Je vous coupe Bah forcément. Mmh. Bah oui. Sinon il n'y aura pas d'erreur. Ok, ok. Du coup, là, il y a trois fils rouges. Les trois sont rouges. Donc, on a 7, 8 et 9 à gauche. Et okay. toujours ABC à droite. Un fil rouge relie le 7 au A. Ouais. Le deuxième relie le 8 au C. D'accord. Et le troisième relie le 9 au A. Oh merde. Oh merde. Le 7 est relié au A. Ouais. C'est ça. Couple. Ok. C'est bon ou pas Non. C'est pas bon non. Ok, alors j'ai vraiment compris le sang. Je pense ah, que c'est le deuxième strike là. Ah je sais. On a eu combien de rouges depuis le début euh, il y avait, On sait les trois premiers rouges que je vois. Il y a des bleus C'est sûr C'est sûr, c'est sûr, sûr. Donc ouais dans le coupe pas ouais, Trop tard. <rire> c est c est cool. Ensuite le 8. Le 8 il est au C. Le coupe pas et le, le dernier Le 9 est au A. Coupe-le. Et je descends Ouais. Ça marche. Oh putain j'ai compris comment ça marche. Le dernier c'est euh, 10, 11, 12 du coup et A, B, c toujours. Ah il y en a encore Oui il y en a encore un Le 10 est relié au B Il doit rester Le 10 est relié au B Il est quelle couleur Noir Ah on fait, on fait un point. Le 10 est relié au B Ouais Sachant qu'on avait combien de noirs depuis le début Un seul Ouais un seul Le coup pas ensuite Le 11 est relié au C Et, et il était bleu. bleu On avait combien de bleus depuis le début oh, as Beaucoup Mais ça m'aide pas Je dirais 4 Le coup pas alors et le 12 est relié au A, c'est un noir. Dépêche, dépêche, je vois la bombe. Dans le doute tu coupes s'il n'y a plus de temps. Le 12 est relié au A, ouais. c'est un noir. Non, attends. Oui, coupe-le, coupe Ça T'as Oh merde <rire> À cause du temps ou à cause du fil À cause du fil. Oh merde, comment ça se fait C'était le troisième fil noir qu'on avait 1, 2, 3, ouais. C'est pas normal. il était relié au... Ah non, avant on a eu des fils noirs ou pas Oui, on a eu un ouais. fil noir, donc c'est le quatrième peut-être. Je sais plus, regarde. C'est le deuxième ou le troisième film Ah, attends, j'ai cliqué sur le fil. Mec, et mais regarde le tableau, c'est trop dur ce truc. Mec, regarde, j'ai je... <rire> coupé le fil, il restait une seconde. Pas une non. seconde. Ouais. Donc, euh, film ou oh pas là fil, là ça peut être. Ah putain, c'est trop. Mais c'était le dernier module ou pas Ah C'était le dernier module Ouais, je crois. Ah putain, c'était close. Ah, il est vraiment. Celui-là, il est vraiment, vraiment dur. Quoi. Ouais. Allez, On en fait un petit dernier et puis après on échange Vas-y, c'est Vas avec ce manuel de mort. Vas-y. Je sais ce que c'est. C'est quoi 3.542. Le nombre sacré, c'est ça ou pas Ça marche Oh yes Gauche, bas, bas. Gauche, direct. Oh, ça marche. Ok, ensuite. 6, le appartient. Le 6, l'appartient. Le égal. Le égal. Et le dernier. Oui. Ok, c'est ça. En troisième, t'as un L. Oui. Un O. Ouais, ouais. Oui. Ensuite, oh, un Oui. Ouais. C'est ça. 237. la Oh, large Trop large. Après, tu vois celui-là était facile par rapport à. Ouais, a une bombe facile. Parce que ça change à chaque fois en fait. Mais une, une bombe facile. Ok, on galère un peu, mais ça va. Ça va. Du coup, on va changer de rôle. Ça devient drôle. Là, tu vas être en PLS. <rire> là, je le sens là. Donc vu que je suis en plein écran pour l'instant, les gens, je sais pas si je suis en plein écran. Vas-y, on étage. fait la synchro. Du coup, je vous explique rapidement ce qui se passe. Je dis, parce que j'ai bien parler avec vous comme ça, en tête-à-tête. Tête. Attends, vous êtes prêts Je vais apparaître. Attention, apparition. En 3, 2. Ah, bah, il fallait cloquer Bah oui, mais c'est bon. Ah, non, c'est bon. Moi, moi, il fallait oui, C'est bon, magnifique. magnifique. Ok, on est de retour. La machine, la synchro. Après la règle qui a bugué Oui, que j'ai. On, on, qu on se demande par la faute de qui ouais, Putain, je suis mort. Ah, en gros, on a joué pendant 45 minutes. Ah, et bah, puis, appuyer, on, au moment qui... de. Vous savez, euh, on, on filme avec un logiciel. Et genre, euh, pour arrêter, il faut appuyer sur une touche. Et je vais ai, ai, ouais, ai le jeu avant d'appuyer sur la touche. Et j'ai fait bugger le règle. Ça m'est déjà arrivé. Bref, on est reparti! Si on écoute, 5 modules, 5 minutes. On ne s'en lâche jamais. Vas-y, j'ai lancé un. D'accord, donc on a pris un peu d'expérience, du coup, j'ai pas vraiment... oh, oh, oh, oh, chaud, Du coup, je me décale et on est parti! Allez, Allez je je je vais pas être trop dur. Okay. Euh, ça part sur euh, un labyrinthe. On commence par les durs, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux de commencer par les durs en fait. Je pense que ouais, genre, comme ça au moins si on rate, on sait qu'on a raté tout. Voilà. Mmh. C'est comme ça qu'on a fait le demi Labyrinthe, là. Euh, attendez, maintenant vous allez vous calmer parce que je trouve pas la page. Dites-moi voilà, dites tout. Dites Alors, troisième ligne, ouais. avant-dernière colonne. Troisième ligne, je sais pas monter. Troisième ligne, avant-dernière colonne. D'accord ouais. Et l'autre est en haut à droite, non Non, en bas. Troisième tout ligne. Tout en bas. Trois troisième avant, ligne, avant-dernière avant colonne. colonne. Et l'autre est où tout en bas, avant, avant, dernière colonne. Tout en bas, avant, avant. Donc la troisième en partant à droite. Ouais. Tout en bas, avant, avant, avant. C'est bon, tiens. Et le premier est où, rapidement Je t'ai dit, troisième ligne, avant, dernière colonne. D'accord, c'est bien ça. Okay. Maintenant, la tache blanche, elle est tout en bas à gauche, 1 à okay. droite. Ok, c'est tant mieux. Et le triangle, il est deux au-dessus du carré bleu qui est en bas. Du au-dessus du carré bleu du carré vert ouais. là. Le... Ah, du, tri... du rond vert. Du rond vert. Ouais. D'accord, donc ça c'est facile. En haut Ouais. Droite, droite En haut. Ah oui, d'accord. donc euh... On se fait pas chier. Euh, le, le mot de passe, passe, le mot de passe. Un hein, mot de passe. Ça le part mot... sur, euh, un ah, L, sur un L, un sonar. V, un Y. Alors, un quoi En première Un T, un R, un Y. Un T, mais le T, m le T. -t, -t. Qu'est-ce qu'on a en deuxième Le T, le café et tout ça Exactement. Est-ce qu'on a des H en deuxième euh, Ouais. D'accord, magnifique. On se on Tu oui. veux un petit dare un truc comme ça ouais enfin ça bip ça je peux peut-être faire Tug mais y a que 4 lettres T H E non y a pas y a pas y a pas de E est-ce qu'il y a un I je sais pas mais y un y a un réveil qui sonne En troisième lettre est-ce qu'il y a un I euh non est-ce qu'il y a un R non ok donc on vire le T le H ok c'est pas un T au début un Y c'est bien Y non c'est la merde. un L un L ça peut le faire ouais je l'ai ok maintenant on part sur un sur euh, ouais. des fils étoiles, euh, LED enfin 2045. Hein. ok des fils étoiles, euh, blanc, étoiles. Vrai, non, pas... Alors, blanc, blanc étoile blanc ou... étoile donc juste étoile quoi en fait euh, juste étoile juste étoile blanc oh, on bat les couilles, le final étoile couple oh nice fini déjà Lol. la chance euh, comédien donc le bon ok ok faut que je le retrouve d'accord vas-y euh, you are Madame, euh, euh... ok, mais. <rire> bouge ton cul Colonne de droite, c'est le C'est droite c'est Like, uh, like you do. non, mais Non, si, mais si vous commencez à chanter, monsieur you are apostrophe. On va pas s'en sortir là you are apostrophe. Non, mais monsieur Hein ah Je pense. Tu veux quoi je pense. You... Ah, pardon, je veux pas. Non, mais non. non You are apostrophe Mais non, mais c'est pas, pas l'apostrophe You Apostrophe Non Next T'as pas sans l'apostrophe Non, y'a pas U Non U-R U. Oui. What? Mais c'est pas ça, connard? Mais c'est ça? Mais non! Il y a marqué! There, ici. Bah, there, genre T-H-E-R? Oui. Non, mais là, c'est un d'où? En bas à droite. Ouais, next. Bah, next, next, next. Il aurait pas pu mettre sa parole à la folie. Vite, vite, vite, vite. Est-ce qu'il y a what avec un point d'interrogation? Non! Est-ce qu'il y a hu hu Non! Est-ce qu'il y a hu hu? Non! Mais putain, un un autiste! Est-ce qu'il y a Your? Non! Est-ce qu'il y a Old? Non! Est-ce qu'il y a Sher? Oui! C'est bon, vite, vite, vite! 45 secondes, le Simon, le Simon, le Simon. C'est quoi qui clignote Le vert. Qui Est-ce qu'il y a une voyelle On a une. La voyelle euh, On l'a prend on l'a prend on l'a pas. Mais pas de voyelle mais, mais, mais Alors qu'est-ce qu'il y a C'est un vert, c'est un vert, pas de voyelle. Vert 25 secondes. Vert Quoi Ah, plus en vert Mais what Mais c'est pas ça Mais vert c'est vert Mais de quoi Mais personne, vert c'est vert, c'est une couleur <rire> Mais c'est pas ça Donc on a un strike Oui Est-ce qu'il y a des voyelles Non, je random Vas-y Non. <rire> La luck ne marche pas toujours. Ouais. <rire> ah mais putain, c'était confus à la fin là. Oh <rire> ah, Mais si t'es pas clair, je peux rien faire. Simon Says. Nicta, Simon Says là. Ah, mais à la fin, mais de quoi, vert c'est vert <rire> Mais genre, dans le tableau, quand y'a pas de voyelle, vert c'est égal à vert. Ah bon Oui. C'est bizarre. C'est ce que, que je t'ai dit. Pourquoi ça a pas marché Bah regarde. Ou On alors marche. je connais pas mon alphabet. On avait un strike ou pas Non. Bah, vert c'est. Ah, le si truc. on avait un strike Ah, peut-être qu'on a fait en un comédien, strike. on s'est mangé un strike Ah, oui, merde ah C'est le strike du comédien C'est pour ça que c'est pute le signe en fait le strike Dès que tu te prends un strike, ça change, c'est pour ça que c'est pute y ouais, on repart Faut bien y penser Hold bleu Je remonte combien mais. Genre, ça veut pas charger la page Hold bleu, c'est bon Il est hold, il y a marqué bleu Oui, non, il est pas marqué bleu, il est hold Il est bleu, il a marqué hold, connard Ah, hold Où c'est pas ça est ça Est-ce qu'il y a un white indicateur avec un kill car euh, Comme voiture Exactement. Non. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de tout batterie Non. Est-ce qu'il y a très zéro batterie D'accord. Est-ce que le bouton est jaune Non. Il est bleu. Plus... Ah, merde. Reste appuyé, dis-moi. Blanc. Blanc. Euh, plus il y a un 1 Ok, c'est bon. Les fils normaux. 58 secondes, les films normaux il y en a 6. Qu'est-ce qu'il y a Vite, films normaux il y en a 6. D'accord. Films normaux, films normaux, films normaux, 6. 6 Est-ce qu'il y a un jaune Non. Euh, Est-ce est que tu peux regarder la. Qu'est-ce la, la, la, la merde, la, le serial number. Euh, oui. Est-ce que le dernier numéro c'est quoi C'est un 8. Ça veut dire quoi C'est père. C'est quoi en anglais Aude. Père. Ok, bah coupe le troisième coupe le troisième film. Non, c'est pas ça, connard Mais tu m'as dit qu'il y avait 6 mon fille 8 8 C'est pair Oui, je sais. Vite, vite, vite, 25 secondes. Il y, a, il y a combien de films 6. D'accord, est-ce qu'il y a un jaune Non. Et donc le dernier c'est 8, donc c'est pair Ouais, donc. Mais autre, ça doit être un pair alors Bah alors. Bah, alors. 10 secondes oh, non, ouais. il y a... 5 20. secondes. Est-ce qu'il y a combien de blancs 2. Couple au quatrième Oh ça seconde 30 <rire> <rire> ah <rire> <rire> Oh putain, j'ai foiré random <rire> Oh t'étais tellement rapide sur la fin putain Ah oh pour moi oh, c'était père tu vois Mais non c'était un père sur c'est de... oh Je sais pas ce que ça voulait dire Du coup je déni, une seconde Eh c'est beau quand même Franchement c'est propre Juste qu'on le mystique tu vois Magnifique Oh propre C'est tendu hein Ah carrément Là euh, quand ça commence à oh, viper Vénère tu vois Ouais c'est ça. Regarde il tes mode non mais c'est ah, d'aller apparemment ce qu'on va faire maintenant Oui voilà c'est 5 module de mini-trois Ça c'est le bien gâchoué avant la réussite du deuxième cours. Euh, on, fait, on, fait trop, on fait trop les mecs. 12 secondes. Oh, Est-ce qu'on peut battre les 12 secondes Je pense ouais. Tu penses Ça peut se faire. Ok. On bat les 12 secondes. Vas-y, chaud. Allez. Si t'as des fils, on commence par ça, je te tue. S'il y a quoi Si t'as des fils normaux, on commence par ça, je suis dessus. Ok. Euh, y nice. okay. Il y a en rouge des fils normaux Nice. 3. Ok. Est-ce qu'il y a un euh... rouge Non. Coupe le deuxième. Ça c'est ok. Je te calme 6 Tu te calme Si y'en a. De quoi Des, des fils Ouais Y'a deuxième Six Ouais. Est-ce qu'il y a un jaune Oui. Ok, euh. Qu'est-ce qu'il y a Combien de blancs Un. Ok. Euh. Est-ce qu'il y a des rouges Oui, un. Il y en a un Attends, je béguais. Euh... Et un couple le quatrième. Ok, c'est bon. Un bouton détonate jaune. Un bouton détonate. Est-ce qu'il y a plus d'une seule batterie sur la bombe Euh. Une batterie.. y'en a qu'une Ok, donc non. Est-ce qu'il y a. Euh, le bouton est à couleur, fini Jaune. Ok. Euh, reste appuyé dessus et dis-moi la couleur. Blanc. Qu'est-ce qu'il y a C'est un 1 blanc. Euh, oui, c'est un. Ok, c'est bon. Euh, les, les lettres grecques là. Il ouais, faut que je rentre un truc après. Les euh, lettres grecques, vas-y. O avec une barre lambda. en dessous. C pointé à l'envers. O avec une barre en dessous. Lambda. C à l'envers. Lambda, d'accord. A avec un T dedans. Alors, euh, O avec une barre. Ouais. A avec un T. Ouais. Et lambda. Et lambda. Ok, c'est bon. Maintenant, on a le comédien. Et après, on a fini. Ouais. Une minutes 20. Vas-y. C-E-E. Je sais pas d'où ça sort, mais ce que ça veut dire, mais C-E-E. -E. Ouais, c'est possible. Tu l'as pas C-E-E. Putain, je crois avoir pété le réveriste. Ah oui, C-E. En bas à droite, tu regardes. Ready. ready. ready. Euh, yes. Non. Ok. Non. What Sans point d'interrogation. Non, non, non. Middle. Oui. Vas-y. Ok. Ensuite, euh... Blank. Blank. Mais je crois ce que c'est quoi ça veut dire. Peu importe, peu importe. Blank, Blank, blank, Euh, regarde la colonne de droite au milieu. Ok. Ok bro. Ok bro. Middle. Non. Non. Oui. <rire> non oui, oui. 40 secondes, 40 secondes. Vas-y. Vas-y. Prends notre temps. Hein. Mais what Y a rien. Ah non, y a rien. Y a rien D'accord. Euh, en bas à gauche. Ok. Ok, ok. 30 secondes Je vois pas Attends Ok c'est mon middle Non, no, non First, non, yes, non, uh, oui Oui, oui On a battu le record 22 secondes Oh là là là oh là Oh là là la les monstres trop chaud 5 modules monstres. en 2 minutes 30 les gens 5 modules en 230 ouais, Beaucoup bon, ouais. trop Là c'est là qu'on sent l'expérience Exactement, on sent qu'on s'entraînait sent qu on on ouais. avant. Ensuite on a. <rire> Your avec apostrophe. You are quoi. Genre pour les gens qui savent parler en anglais. Merci euh. Mais en fait on va mourir là. Ouais, <rire> milieu <rire> milieu <rire> droite Non pas Positif un... Positif Milieu droite Like Like you Non j'en like ai <rire> ah, Like ta gueule ça parle de You are un like you are, apostrophe. <rire> you are apostrophe You are apostrophe Trois fils Trois fils ouais Est-ce qu'il y a un rouge bon Non Coupe deuxième okay. lui, lui Comme ça, bon, ça tu vois c'est fait direct Si <rire> si fils, six fils. Et six non, glisse. Glisse. <rire> Oh putain Allez Oh c'est là Retour Windows de l'iPad oh. euh... Qu'est-ce qu'il y Est-ce qu'il y a un Euh... 2 Ok, nice Le bouton est jaune et il y a Detonate bah, Écoutez, vous appuyez votre tête dessus et normalement vous mourrez dans les deux secondes qui viennent. Bah parfait hein. combien de batterie Euh... Sur mon iPhone, j'ai... 18% de batterie il a pas bougé <rire> Non, il a pas bougé Euh... Non En vrai, il y a... Une batterie... Euh. Une batterie. Ok. Une batterie et juste à côté, une guitare aussi. <rire> oh putain j'ai vraiment parti partir. <rire> putain je suis trop chaud aujourd'hui. Je vais vous laisser mourir avec moi. Je suis trop truc. chaud là. Par contre il reste une une 40 donc euh... c'est m'a foutre peut-être Quoi qu'on ait l'argent, tu me diras. Euh... Ouais, le bouton est jaune tu m'as dit. attends, je y a juste à Oui. Le, le bouton est jaune, oui. Là tu restes appuyé dessus et tu me dis ce que tu vois. Je vois euh, du blanc. Ce qui en reste qu'un 1. Et bah dans ce cas-là, c'est magnifique. Ouais. Une 28 ouais. On a battu le record. C'est magnifique. Attends, je crois qu'on a battu, hein. Putain On va voir. Ouais, ouais, ouais, on a battu, on a battu. Ah, ouais, putain, c'était du hardcore en plus, hein. Un strike, on mourit, hein. Ah, ouais Ouais, j'avais ça. Sapé, Alors toi. on a fait les mecs. Ouais, ça vient. Bon, maintenant on arrête de rigoler. 8 minutes, 8 modules. 3 strikes. 3 strikes. C'est pour les pénis, ça. C'est pas celui on a tellement fait le con qu'on l'a refait trois fois C'est ça. Ok. Et on va refaire les cons. C'est bien Est-ce euh... qu'on fait une mise oui, en situation ah oui, mais bien on sûr. Une mise en situation. On fait le, voilà. le, la mise en situation, le petit jeu de rôle. Donc moi je suis stagiaire, d'accord, j'ai mon téléphone, là. Oui, oui. Voilà, mon téléphone. Oui, des avanceurs. Euh... Mon téléphone, voilà, je, je suis en train de me taper la tête contre <rire> Et là, à ce moment-là... Monsieur, monsieur Oui, allô Oui, allo. oui. <rire> je, je suis la femme complètement paniquée. Oh, mec mais... Je suis stagiaire. <rire> C'est insane. Quoi Putain, mais je, je suis stagiaire. Euh, labyrinthe. Labyrinthe. De quoi vous me parlez Il y a un quadrillage et tout. Est-ce que vous, vous avez un copain Non. Donc si vous mourrez... Ah merde. D'accord, vous êtes une... D'accord, d'accord, donc dites-moi tout. Allez-y. On peut conclure, si. Alors, tout en bas à gauche, un au-dessus. Non mais quoi, c'est quoi le module Mais c'est un labyrinthe. c'est un truc vert. Ah, connard, tu m'as pas dit. Connasse. Ah oui, pardon. Respectez, monsieur. Où est-ce qu'il est est Tout est. en bas à gauche, Ah ouais. au-dessus Ah au-dessus En bas oui. à gauche <rire> Ah d'accord, et l'autre il est genre vers le milieu en haut. Oui D'accord Ok, dis-moi où Alors la lumière blanche, elle est Avant dernière ligne Quatrième ah. colonne <rire> Avant dernière ligne Quatrième 1, 2, 3. Vous avez votre charbon de sûr Mais nix <rire> Et dis où est-ce qu'il est, qu est... <rire> Un peu vulgaire quand même. Il est pre première colonne, quatrième ligne. Première colonne, quatrième... Et il est où le truc blanc déjà du coup Avant-dernière ligne, quatrième colonne. D'accord. Alors, en bas. Oui. À gauche. Oui. Ouais. En haut. En haut. À droite. En haut. À droite. En haut. En haut. À gauche. À gauche. À gauche. En bas. En bas. À gauche. En bas. Nice. Ouh euh... Non, en fait c'est mon métier depuis que j'ai eu... Le temps. Moi, je moi je passe, moi je passe. Moi je passe Dites moi quel est le premier mot qui vient à la tête madame Vite D'accord, rentrez ça. Il claque la tête Tu as la c'est pas... Il y a un N, il y a un O, il y a un D, il y a un X. Y a un N, est-ce que tu peux écrire un never, par hasard Euh... Deux avec le chat Non je peux pas, donc vas-y N, il n'y a quoi euh, Un P, un X, un D. Un P, un X, un D, il y a quoi d'autre? a un O, il y a autre un autre. K, Pas de K. K comme quoi là Merci. <rire> y a quoi d'autre Un N, un P, un X, un D, Attends, un O. Un N, un P. Est-ce que pour le P il y a un L en deuxième lettre Pour le P il y a un quoi Est-ce qu'il y a un N en deuxième lettre Non. Ok, est-ce qu'il y a un O en deuxième lettre Non. Oui. Point. Oui. You should get to the point. You should get to the point. Euh, les fils, euh, cas non pas casque, -les, les étoiles et les leds Ok, ça c'est bien marrant. Pouf. Blanc, rien. Rien, rien, rien du tout. Coupe-le. Ok. Rouge, rien. Rouge, euh... rien. Il y a un truc qui vibre. Qu'est-ce que j'en fais Il y a un truc qui vibre. Ça vient quoi Ivan. Ça veut dire perdre cette fois-ci. On va voir le serial. Ah, oui, si On oui. va voir le sérieux de la bombe. Euh, les, les céréales, que le euh... dernier nombre est père Mais j'ai pas faim, je veux pas de céréales <rire> Putain Lui je vais le tuer le Tu veux dernier... quoi, tu veux quoi Le dernier nombre de la maman est il pair C'est un zéro, oui 0, c'est père Oui, comme ça C'est ni l'un ni l'autre Mais si, c'est père Ah bon, c'est père, oui d'accord, bah dans ce cas, coupe-le, fille Ok, bleu rouge, rien Bleu rouge, rien Quoi J'ai une famille, monsieur Il est bleu rouge, vous crois. êtes incompétent, monsieur Il est bleu ou rouge, je trouve... oui Bah dans ce cas, euh... oui. coupe-le Ouf. Blanc étoile, Je suis une étoile quoi. Ouais, dans ce cas, euh, le coupe pas celui-là. Ok, ouais, rouge là. étoile, rouge, rouge étoile. Ouais, <rire> parce que en fait, madame, c'est l'heure de ma pause. <rire> dans ce cas, coupez-le, me... coupez-le et partez. <rire> blanc, lui il est forcément coupé. Okay. Enfin, What Qu'est-ce qu'on fait Mais c'est pas possible. Quoi, t'as fait quoi Oh merde, non, tu t'es gouré, mec. Le blanc de ta il fallait le couper. Pourquoi, Pourquoi Peu importe, peu importe, je t'expliquerai. Il euh, y a. La violence m'a fait un digicode. Mais il a explosé le module Non, non, non. On ben l'a refait, non Vite 3, 45. Non, c'est bon, c'est souvent... bon, j'ai réussi. Un digicode J'ai pas besoin de vous en fait. Ah, d'accord. 1, 1, 2, 3, soleil. 10 bonne position. Un. Oui, c'est un 4. Ok, je retiens 1. Ok. 2. Euh. Même position que le stage 1, c'est-à-dire 2ème. 3. Ok. Maintenant, on a 1, 4. Appuie sur le 4. Quand tu as en position C'était troisième position, ok. 3. Maintenant, 4 euh, Presse le même bouton qu'au stage 2. Label ou bouton Position ou. Position, donc je crois que c'est le deuxième. T'es sûr Non. C'est quoi, c'est un 3 là que t'as, non Non. Enfin, c'est un 4. Ah, c'est un 4, d'accord, ça me juste le 3 en fait. Tu en presses même... le, la, le bouton à la même position que celui pressé en 2. Et je crois que c'était la deuxième position. Celui juste précédent ou stage 2 Non, stage 2, c'est-à-dire encore un stage ouais, 2. Ouais, c'était ça, c'était ça. Bon, j'ai tenté. Vas-y. <rire> ok, 2 minutes 30. Et stage 5 Euh, 4, 4. Euh, même la belle qu'au stage oh, oui, 3. On appuie sur quoi Au stage 3 Troisième position, ouais. Position ou label Troisième position. Oh oui. Les, les fils simples. Les fils simples, ok. T'as le mémoire qu'il faut pour ce moment-là Je suis un désir, monsieur Ah, et bah au enfin, revoir, madame. Je <rire> peux pas Vous êtes une bonne mort. <rire> si fils, si fils. Ah, il y avait combien de filles, madame 6. Bah, les ouais, on a des des connasse. <rire> Est-ce qu'il y a des jaunes Oui, il y a un jaune. Okay. Est-ce qu'il y a un jaune Mais oui <rire> non, Mais mais j'ai les conditions ici. Mais c'est vous qui êtes musique, monsieur <rire> Est-ce qu'il y a un blanc Non Il y a combien Zéro Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a des rouges Un. Ok, bah coupe le quatrième. Ok, voilà. Maintenant, <rire> les signes grecs ligne minute 30, d'accord. Oh bah tiens, Simon aussi. Vas-y, c'est Ok, signe Y. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. C'est pointé à l'envers. O, avec une barre en dessous. C, L, étoile, 5 branches, vides. D'accord. Euh, le haut pointé vers le bas. Ouais. C'est vers la gauche. Ouais. Chlorure. C'est. Chlorure. Le Simon, le Simon. Vas-y. Sachant qu'on a un strike. Vas-y. Vert. Alors, <rires> c'est <rires> vert. Est-ce qu'il y a une voyelle Euh, non. Non, si. U, c'est une voyelle. Oui, c'est une moyenne. Une moyenne Oh j'ai pris mes explication. Okay. C'est le vert qui grignote, on a un strike. Ok, bleu. Oui. Fait... Oh, bref. Ensuite. Vert vert. Bleu bleu bleu bleu. Monsieur, j'ai une famille S'il vous plaît, reste 5 secondes. Je m'en occupe vert, vert vert vert bleu bleu bleu. Easy. <rire> <rire> j'ai pas besoin de vous, suff. <rire> j'ai change de métier Vert vert vert jaune. C'est quoi le je... jaune Rouge. Ok c'est mon putain bouton de presse. Jaune, 30 secondes. <rire> Please Reste appuyé dessus, dis-moi ce que tu vois. Non mais non on fait comme jeu. ça, on s'en bat les couilles, il a pas le temps. Non On sert 1 Oui Oh 18 secondes 56 Oui <rire> Oh putain Tu sais genre j'ai même pas lu pour le bouton et j'ai fait rester appuyé en fait, On verra bien vais sauvé ma famille petit Ah c'est vrai <rire> Vous êtes mon héros <rire> Vous êtes mon héros Vous êtes madame Ah c'était une blague Ah merde moi je me retrouve que Alors, juste pour pas que vous me laissiez crever en fait. Enfin, enfin, <rire> Salut C'est vraiment les pires quoi. Ah putain, on l'a one shot. Pouh, je suis là mec Oh mon dos Ah, on l'a one shot. Putain. Là, parfois on part tellement, bon, ouais, on On ouais. part tellement loin, genre. Bah ça, on s'est bien démerdé par rapport à Ah le chlorure, mec, <rire> <J 'étais rire> <spéciale, rire> C'est est <le> chlorure, mais <rire> j'étais, <rire> what Mais de quoi il me parle là Il parle de trucs chimiques. J'ai vu CL, j'ai fait chlorure. <rire> pas voilà. Quoi. Alors du coup on va s'arrêter là au niveau des niveaux euh, euh, niveau... Il nous en reste pas le dernier non Au niveau des niveaux Bah merci Il Non non, non mais non c'était le dernier Ah c'est le dernier Parce qu'après donc on a les, ah. les NIDI donc, la section 4 Et donc ouais. là c'est encore des nouveaux modules 3 fois plus casse-couilles Vous verrez pourquoi mm. Et donc ça ce sera dans la prochaine vidéo avec... Euh, avec, avec, physio, avec physio Ouais s'il est là Ouais vraiment Excellent passe. Voilà avant, avant de partir je vous propose un petit euh... Mm. Un petit Un petit, un petit, un petit euh... Un petit hardcore quoi. Un petit 30 secondes, 10 modules hardcore. Je <rire> <'attends> la caméra. Tu te mes boîtes, celui-là. Genre, pourquoi. Euh, voilà. Oh, bah, si Donc tu, tu te calmes. ça, on Je vous laisse est estimer cool. la difficulté. Hein, le truc est sur le point d'exploser tellement il est haut. Ok, let's go. <rire> sans le manuel Sans, sans le manuel. Non, sans le manuel, sinon c'est beaucoup trop facile. On est à deux sans en fait. Sans le manuel en plus. On sans... est à deux du contre riche en fait. Okay, après... Vas-y. Sachant que le truc, le truc d'avance, sans le manuel, comme ça, on a réussi à en faire un quand même. <rire> <rire> shots. Full chat. Ok, let's go. Ok, on a hardcore donc on a qu'une seule vie. Oh. Y'a pas de bouton Ah, ouais, quand on a tous les trucs, le futur sujets Ok, c'est un fil rouge Oui, un fil rouge 5 fils C'est quoi déjà 5 fils 5, 5 fils, hein faut faire quoi Là, tu le cornes Ok, j'ai cliqué à côté Coupe le chaud Il est en 10 secondes Coupe le chaud Non, non, non, pas le premier, non, non D Le troisième, le rouge Bon, bah, comme vous pouvez voir, on n'est on pas loin. C'est pas, pas grave. Je pouvais le faire! Il restait 10 secondes pour faire 10 modules! Je pouvais le faire! <rire> <Voilà. rire> J'espère que ça vous a plu. Attends, je vais va J'espère que ça vous a plu, en tout cas, écoutez, cette petite vidéo. Euh... T'es mon petit, toi? Sur ce petit jeu, pas mal, hein Ah franchement, ouais. C'est sympa, c'est vraiment hors de ce qu'on voit d'habitude. Et c'est ça qui le rend sympa, je pense. Ouais. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît un peu comment je découpe la vidéo au montage. Je pense c'est assez spécial, mais je pense que ça doit bien rendre, honnêtement. Ouais, on a fait un peu best-of, donc du coup, j'ai coupé pas mal pour pas que ça soit trop long. Voilà. Et le découpage est assez particulier. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, on en fera une prochaine bientôt avec les Niddy, j'espère. Volontiers. Les Volontiers cela là je sens qu'ils vont être insupportables. Ouais ça va être insupportable. Mais bon on est une équipe de professionnels madame. Mais bien sûr, voilà. Vous inquiétez pas madame. Non. <rire> Et encore là je t'ai fait la meuf. Je t'ai pas fait le mec vénère que je t'avais fait quand le mec a bugué. <rire> ouais mais c'est.. <rire> oh je vais vous taper monsieur Vous tu <rire> <Je> me suis... <rire> Boum, tutoyez pas, vous me voyez monsieur Comment <rire> <rire> Voilà j'espère que ça vous a plu en tout cas Si oui. c'est le cas vous lâchez un like, vous vous abonnez Vous mettez un commentaire comme d'habitude La base C'était Tips Aeon et WemPy Et Tips WMP En On direct dit... de sa chambre <rire> On vous dit à la prochaine Allez ciao tout le monde Peace